Où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, eh ben, je fais la voix off. Alors, ce qui va se passer, c'est que ben, je, me suis filmé, là. je me suis filmé pour euh, ben, dessiner, faire un joli et beau cratère euh, lunaire. Donc là, ben, je prépare euh, l'instrument, j'ai sorti l'instrument pour la mise en température. Là, il fait encore jour, mais la Lune est visible. Donc euh, bah, voilà, je suis en train de, de pointer, de régler le, le chercheur pointe rouge aussi, parce qu'il est un petit peu décalé, voilà, donc j'ai installé sur euh, le 114-900 euh, euh, bah, une Barlow, la Barlow x2, donc shorty Orion, et puis mon oculaire XLX 25 mm de chez Celestron. Donc voilà, je vais utiliser un crayon, une estompe, une feuille blanche, et puis surtout... Voilà aussi la petite gomme taillant en biseau. Alors on peut utiliser une gomme pain de mie. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas et je peux pas en commander puisque je suis confiné et que tout le monde est confiné à cause de euh, ce virus qui, soi-disant, fait des ravages. Enfin non, pas soi-disant. Il fait des ravages. Donc là, là, je suis en train de pointer la Lune. J'ai repéré ma cible depuis un bon moment. Voilà. Donc comme il fait encore un peu jour, voilà, un petit peu... Euh, je cache euh, l'œil pour éviter les reflets et puis euh, tout ce qui est un peu déplaisant au niveau de l'oculaire. Voilà. Donc j'observe beaucoup, hein. j'ai observé ma cible. Euh, bon, voilà. Euh, là je vais commencer le dessin, le dessin je vais le commencer, il fera jour. Les ombres ne seront pas aussi marquées que ça. Donc je, je ferai une pause à, à, bah, à la pause déjeuner. Et puis, euh, enfin la pause déjeuner, la pause euh, pour le souper du soir. Et puis ensuite, je reprendrai euh, lorsque le, le ciel sera un peu plus euh, sombre. Donc là, j'ai commencé. Euh, donc j'ai une feuille blanche et puis j'ai euh, marqué mon estampe, mon estompe, pardon, mon estompe avec du, euh, bah, du crayon gris. Euh, j'ai pris une mine euh, 2B. Et puis, je vais, euh, avec mon estompe, euh, ben, marquer les zones, euh, faire une sorte d'esquisse, si vous voulez. Alors, l'esquisse, on peut la dessiner soit, effectivement, avec un, un crayon, un crayon fin, euh, de, bien pointu, un crayon plutôt sec, on va dire. Euh, mais là, je suis en train d'expérimenter une nouvelle façon de faire. Euh, je fais des ombrages, donc... Euh, voilà, je vais dessiner, je vais faire l'esquisse de ce que je vois, mais non pas avec des petits traits, mais avec bah, des ombrages, une sorte de colorisation du fond. Hein, voilà, euh, je vais commencer par euh, voilà, les, euh, les ombres. C'est une technique de peinture, en fait, hein, pas une, vraiment une technique de dessin au crayon, mais une, dessine, une technique de peinture, une technique de, de fusain aussi. Hein, les, les gens qui font du fusain euh, font ça également. Voilà, donc je prends mon temps. Hein. Je... Le but du jeu c'est de bien placer les choses au bon endroit et de pas se précipiter à faire voilà un rond ici, un rond ici, et puis tatati tatata, voilà, en 5 minutes c'est bâclé. Donc je prends vraiment, vraiment, vraiment mon temps. Hein, donc euh, le dessin je le commence, il est 19h30 à peu près. Euh, voilà, euh, non pas 19h30, euh, il est 18h47, pardon. 19h30, ce sera ma pause pour le dîner. Hein. Je ferai une pause de 19h30 à 20h25. Et je reprendrai de 20h25 à 20h52. Hein, très exactement. Hein, J'ai noté euh, les heures. Voilà, donc bah écoutez, euh, je vous montre tout de suite euh, ce qu'il en est au niveau du, euh, de l'esquisse. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai commencé les ombrages, des contours des, euh, des cratères, hein, les, euh, les bords sombres des cratères. Et puis quelques, quelques petites taches euh, sombres sur euh, le sol lunaire également. Voilà, donc là, je reprends euh, le dessin. Alors donc, j'observe avec beaucoup d'attention, je place mes ombres au fur et à mesure. Voilà donc euh, on va, on, je vais aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon ben voilà donc là euh, ça commence à, à prendre forme. Hein, je rajoute de plus en plus d'ombre. Hein, voilà je pars au boulot. Euh, alors euh, bah, un petit coucou quand même. Hein. Voilà, tout va bien. Voilà, beaucoup de lumière. Hein. Voilà, euh... voilà. ouais, on l'a vu ton dessin, on l'a vu, on l'a vu. Allez, tu peux y aller. Voilà, donc un crayon dans la bouche, une estompe dans la main. Voilà, c'est à peu près le truc. Et puis les lunettes sur la tête, parce que voilà, je suis.. Euh, je suis myope, je suis presbite, hypermétrope, astigmate cornéen astigmate rétinien donc euh, voilà les travailler avec les euh, lunettes c'est complètement impossible pour moi parce que la mise au point euh, à l'oculaire au niveau de l'œil la mise au point au niveau de la feuille euh, et la, la netteté de mon entourage si je veux euh, voilà, si je veux travailler euh, les lunettes c'est pas bon du tout voilà donc je fais tout euh, sans lunettes voilà voilà alors, euh, bon, voilà, vous avez pu voir. Euh, bon, là, c'est un train qui passe. Voilà, parce que j'habite juste derrière une voie ferrée. Le chien du voisin. Je, vous allez profiter de beaucoup de choses hein, pendant cette, cette séance de dessin. Donc là, j'ai pris la gomme. J'ai pris la gomme et je suis en train de retirer quelques quelques endroits plus clairs. Hein. Je commence déjà à le faire. J'attends pas la fin du. Du dessin pour le faire parce qu'au fur et à mesure euh, le dessin se noircit parce que ben voilà on... je suis pas très discipliné en ce qui me concerne hein. j'ai parfois euh, la pomme de la main qui, qui frotte euh, etc etc et puis bon voilà euh, j'éclaircis voilà donc le chien du voisin s'appelle euh, Kayla ben, voilà, là je viens de avec la main sur le dessin et donc euh, <rire> j'ai éclairci à la gomme mais là je viens de sans doute de réétaler du, du graphite voilà, je suis pas très, hein, je suis pas très doué oui oui tu pas très doué mon gars vas-y tu peux y aller Allez. ah bah voilà ça prend forme donc là on a euh, deux gros cratères et puis euh, visiblement euh, quelques petites euh, rainures donc voilà là ici si j'ai changé de vêtement bah, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de reprendre mon manteau euh, je suis sorti euh, pour, enfin euh, j'ai arrêté le dessin pour aller euh, déjeuner. Une petite euh, raclette, charcuterie, euh, euh, pain, fromage, etc. Euh, et là je suis revenu, donc je suis en pleine forme, hein, euh, après une bonne raclette. Hein, eh ben, <rire> Alors vous pouvez constater juste un truc, c'est que voilà j'ai décidé de travailler avec les lunettes. Euh, alors je ne sais pas pourquoi, voilà. habituellement ça me gêne, je vais sans doute les retirer dans, dans, dans quelques minutes, hein, je ne sais pas, je me souviens plus, tiens c'est bizarre. Euh, hein. Donc là j'ai l'air immobile, mais en fait non, je ne suis pas immobile, c'est que voilà, je, je fixe bien euh, euh, l'oculaire et je... Euh, je peaufine parce que là, je suis en train de faire des choses très très fines. Au fur et à mesure du dessin, je vais vers le détail. Et là, ben, je, suis de, de je suis en train de faire les petites rainures. J'ai repéré deux rainures, deux fines rainures. Et je suis en train de faire les rainures. Euh, après, ben, il y a tout l'entourage. Alors, faut savoir que euh, le fait d'avoir laissé le dessin... Euh, en plan pendant euh, ma pause euh, pour, pour les manger et bah, les, ombres, les ombres ont également changé sur la lune donc là j'ai plein plein plein plein de détails que je voyais pas donc je suis en train de rajouter des tonnes et des tonnes de, de, de dessins de, de détails, d'ombres etc qui sont apparus vous pouvez voir que il fait beaucoup plus sombre il n'y a plus de soleil au niveau de la haie hein, qui est derrière Hein, y a, est, tout est sombre et au fur et à mesure de la vidéo ça va ça s'assombrir de plus en plus voilà donc je, je vais terminer mon dessin le plus vite possible parce que pas, je ne me suis pas équipé en lumière rouge hein. et ouais voilà voilà donc là un petit coup de un petit coup de, de flexible pour remettre l'oculaire là où il faut voilà bon je vais avancer hein allez là tu vas nous montrer ce que tu as dessiné Oh, oh c'est pas mal hein. euh, deux cratères il ouais, y a une fine réunion hein, sur le côté ouais, vous ne l'avez peut-être pas bien vu euh, je ferai une photo hein. à la fin de, de cette vidéo je ferai une photo du dessin que je mettrai euh, un peu longuement euh, à la fin de la vidéo comme ça vous pourrez voir euh, tous les détails de ce beau dessin voilà donc là euh, il se fait de plus en plus noir hein en plus sombre donc euh, plus il fait sombre plus euh, les contrastes au niveau de la lune et eh bien sont, sont de plus en plus euh, beaux voilà j'enlève les lunettes ah bah non j'ai pas enlevé les lunettes je suis toujours avec mes lunettes là j'ai repris mon estompe voilà donc là je suis en train de d'étaler des zones d'ombre euh, qui apparaissent au niveau de, de la surface lunaire euh, qui n'était pas présente voilà. Je finalise certains, certains endroits, voilà, tranquille. Les pourtours, j'ombre les pourtours. Du dessin, voilà. Je fais des grandes zones. Voilà. Vous pouvez voir là. Hop, hop, hop, Je fais des grands. des grandes hachures avec l'estompe. Alors bien sûr, ça ne fait pas des hachures, hein. quand on a une estompe, ça fait des belles ombres bien, bien grises. quand même bien euh, l'estompe hein, parce que du coup il euh, n'y a pas de coups euh, marqués hein, comme avec un, un, un crayon on peut vraiment euh, au niveau de la lune surtout c'est vachement intéressant bon, pour euh, d'autres types de dessins l'estompe euh, bah, c'est pas vraiment ce qu'il faut hein, euh, quand on a besoin de, de faire des, euh, des par exemple des nébuleuses avec des, euh, des filaments euh, des, euh, quand on repère des filaments ou des, des structures filamentaires euh, voilà, donc, euh, il, serait il est intéressant d'utiliser là une mine de crayon, une mine bien pointue. Voilà, il fait de plus en plus sombre, les oiseaux commencent à piailler. Hein. C'est la fin de la journée. Voilà, bah, je, vais, je vais avancer encore, hein, si vous le permettez. Voilà, voilà, voilà. Alors, ben bah, voilà. Hop. Et voilà. C'est terminé. Ah bah c'est moi qui dois parler normalement. Bah voilà, c'est terminé. Ah, j'ai mon petit-fils qui vient me voir. Mon petit-fils Pierrot. Pierrot la Lune. Je vais poser mes affaires. Allez, viens voir la Lune, Pierrot. Allez, il y a un petit coucou. <rire> Allez, vous le faites voilà. rire. Hein. Oui, c'est la lune. Allez mon lapin. Ah. Ouais, <rire> voilà, bon, bah écoutez, c'était une petite interlude. Une petite intermède euh, Pierrot, euh, Pierrot la Lune. Alors Et le dessin, voilà. bon, ce qu'il y a, c'est qu'on ne le voit pas le très bien. Si que... on le voit bien, non, on ne le voit pas bien il n'y ah, a pas assez de y a pas assez de lumière hein. Plus de lumière non hein, pas de lumière euh, non, ouais. on voit rien ça a rien bon allez tu vas rentrer Bon, alors euh, bah, là c'est moi avec le dessin. Donc là je suis en mode photo. Donc mode photo je peux régler euh, les, les ISO. Hein, et du coup, euh, du coup, on va, bah, moi et la lune. Hein, euh, voilà. Moi, la lune et le dessin. Alors le dessin. Alors ben bah, euh, les cratères, il s'agit bah, du de, de cratère Palace et Murchison. Hein, voilà, c'est dans la Sinus Médi. Donc Sinus Médi c'est une petite mer qui est située à l'intersection entre l'équateur de la Lune et le méridien de référence, euh, à tout près euh, du milieu hein, de la Lune, hein, en plein milieu de la face visible de, de la Lune. Voilà pour grosso modo l'endroit où ça se trouve. Euh, alors Palace, euh, Pallas c'est ce cratère-là. Hein, euh, C'est une formation euh, très très abîmée, hein, euh, vraiment, euh, hein, euh, il a des versants assez escarpés. Hein. Alors vous pouvez voir peut-être le, voilà, le, le cratère euh, Bod au nord-ouest, et puis Palace B et Palace E au sud. Et, euh, alors, il a une muraille qui porte également le cratère-lait Palace A au nord-ouest et Palace H au sud. Voilà. Bah, grosso modo, c'est une, une formation très ancienne, hein, à peu près 3,9 à 3,8 milliards d'années. Hein Donc c'est vachement, vachement vieux. Le fond est plat, rempli de lave. Hein voilà. Alors à côté de lui, vous pourrez voir Murchinson. Alors Murchinson... Euh, Murtinson qui est également une formation complètement déformée, vachement délabrée, en fait, hein, je pourrais même dire, euh, c'est un versant, euh, donc sur le versant euh, escarpé de Murtinson, eh ben, vous pourrez voir le, un petit peu euh, tout en haut là, euh, un petit cratère euh, qui s'appelle Schladni, Schladni, alors je ne sais pas d'où ça sort ce nom là, Schladni, euh, je vais me renseigner, mais euh, voilà. C'est un petit cratère de 14 km hein, Schladni. Donc euh, le bord euh, sud-ouest de Murchison de lui a été englouti dans la lave de la Sinus Medi. Euh, au sud-est, euh, ben, euh, là c'est un fond plat hein, qui communique avec euh, Palace euh, et qui porte quelques éboulis euh, au nord-ouest. Voilà. Alors, vous pouvez voir également quelques monticules hein, euh, à cet endroit-là. Donc, tout ça, c'est observable avec un instrument. Euh, au minimum, il faut une, une, une, une 60 mm. Hein, donc, euh, très abordable. Très, très abordable. Euh, alors, euh, vous pourrez voir également ici le cratère Ukerk. Euh, alors, Ukerk, euh, voilà, avec Ukerk A et B. Hein, euh, à cet endroit-là, et puis MN Ukerk MN à l'est, voilà, c'est également un petit cratère un fond plat hein, très ancien, euh, 3,8 milliards d'années également. Hein. Tout ça, c'est tout ça, c'est vieux, hein, ans hein. tout à fait. Euh, voilà, donc observable également à la 50 mm. Vous avez à cet endroit-là une belle euh, rainure, une faille. Euh, Enfin, c'est pas vraiment une faille, c'est plutôt une, des, des rainures. Vous avez pas mal de, de formations en forme de rainures ici, à cet endroit-là. Voilà. Euh, que dire d'autre euh, Que dire d'autre euh, bah, euh, Je ne sais pas, voilà, euh, c'est tout. Voilà. C'était le joli de petit dessin. Donc euh, Tout ça, vous pourrez l'observer euh, bah, lorsque la lune est, au, est à la mi-lune. Hein, donc, premier quartier ou dernier quartier, tout simplement. Voilà, salut les astros, ben, où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous portez bien et à très bientôt. Ciao, bye